S'appuyer sur de bons conseils, trouver les partenaires de qualité comme Acticam pour vous permettre de valoriser au maximum votre entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Lorient en compagnie de Paul Tersiguel, cédant de l'entreprise Sileps. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors expliquez-nous ce que représente Sileps. Sileps est une entreprise créée il y a plus de 40 ans par mon père Yves Tersiguel. Sa spécialité ce sont donc les processus, de production et de préparation de commandes, dans les domaines de l'industrie agroalimentaire, dans le e-commerce et dans les le, secteurs des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Alors Sileps représente actuellement 220 personnes, essentiellement de cadre, puisque le bureau d'études représente l'élément fondamental de développement de l'entreprise et sa pérennité. Alors quel a été votre projet de session avec ActiCAM on avait été pressenti par une entreprise euh, qui euh, a voulu faire avec nous un partenariat industriel. Euh, et ce partenariat industriel, selon nous, n'était pas possible sans une cession préalable de l'entreprise. C'est dans ce cadre que nous avons donc décidé de mettre en vente la société Sileps. Et pour cela... Après réflexion, j'ai décidé de me rapprocher d'Acticam. Acticam, Acticam euh, je l'avais déjà connu dans une précédente vente, puisque en tant qu'expert comptable, j'ai été amené à rencontrer Acticam. Et compte tenu du caractère sérieux et crédible de, de l'entreprise Acticam, j'ai donc opté pour euh, cette solution. Et la valeur ajoutée d'Acticam Alors, Acticam a était un partenaire de qualité au niveau euh, du process euh, de mise en vente de la société. Elle nous a appuyés dans le cadre de la commercialisation pour trouver les bons, les bons acquéreurs, leur transmettant des supports, euh, euh, certes confidentiels, mais permettant aux entreprises de se faire une opinion sur la valeur euh, de, du projet d'investissement qu'ils pouvaient faire. La crédibilité d'Acticam... Euh, associé à, en plus à son appui du Crédit agricole, euh, a facilité l'ouverture auprès de partenaires et industriels euh, tentés par l'aventure de la reprise de silette Donc avec Acticam, euh, nous avons réussi à créer une très bonne collaboration qui a favorisé la valorisation de l'entreprise. Euh, nous avons présenté le passé. Et manifestement, nous avons vendu l'avenir. Acticam a toujours été dans le sens favorable à la, au prix le plus élevé. Et je ne peux que les remercier de leur appui à ce titre.